Donc je, vais, je vais mettre mon chronomètre. 5 hein. minutes. Euh, bonsoir, moi je suis euh, Laurent, donc, euh, un des cofondateurs de l'Université du Lou. Et Lydia, cofondatrice de l'Université du Louvre. Merci. Donc on a, on a peu de temps, on 5 minutes chrono. Il y en a un truc chez nous, on dit souvent, euh, c'est l'urgence de prendre son temps. Je rebondis un peu sur ce que disait Marie tout à l'heure. Et là, comme vous avez eu à peu près 15-20 minutes déjà de, de, de discours, d'information, je propose qu'on prenne 15 secondes pour revenir se centrer. Je vous invite à vous remettre confortablement dans vos chaises, si vous ne l'êtes pas. Je vous invite à fermer les yeux si vous avez envie. votre corps qui touche votre chaise essayez de vous vider l'esprit ok ouvrir les yeux ça nous a pris une 29 euh, comme tu te sens ça marche pas du tout <rire> je suis hyper tranquille. <rire> on a choisi de le faire à deux et en fait je vais poser des questions à Lydia. Donc peut-être pour commencer, il y a dix ans on crée l'université du Nou, on amène un terme, je sais que c'est lui qui l'avait inventé ou pas, on s'en fout, gouvernance partagée. Est-ce que tu peux nous dire derrière ce terme, qu'est-ce qu'on amenait, c'était quoi les croyances, peut-être même les idéaux qu'on essaie de trimballer derrière ça il y avait vraiment quelque chose de, évidemment, de l'autogestion, de reprendre en main, en fait, comme pourrait dire Chomsky, nos propres unités de production, donc que ce soit nos organisations, nos associations, nos entreprises, nos habitats, et comment vraiment, en fait, on pouvait se, se lever et s'auto-organiser. Donc ça venait forcément travailler, en fait, sur l'émancipation individuelle et collective, euh, travailler sur les rapports de domination euh, divers et variés. Euh, voilà, donc il y avait vraiment revisité en fait les schémas euh, pyramidaux qu'à un moment donné en fait on pensait peut-être comme euh, normaux parce que juste nous étions enfin, comme d'habitude conditionnés. Ok, dix ans euh, où on s'est fait éprouver nous mêmes à aujourd'hui presque un peu plus de 20 personnes cette notion de gouvernance partagée, jusqu'au bout on était un peu loin dans l'idée dix ans on accompagne plein de groupes, plein de gens, plein d'organisations, au bout de dix ans ça marche ou ça ne marche pas Les deux. Euh, à la fois, ça marche parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'agilité, il y a quelque chose de, de, de, quelque chose de, de venir revisiter en fait l'équilibre entre le chemin et le résultat. C'est-à-dire qu'on ne peut plus en fait faire autrement que de penser aussi le chemin et d'avoir de la congruence par rapport au résultat et, et vice-versa. Donc ça c'est une énorme réussite. Euh, et après il y a tout ce travail en fait, euh, d'émancipation, de comment faisons nous en fait euh, pour être des personnes, euh, je te regarde parce que tu parlais d'être libre euh, et, et vraiment sur ce, sur ce plan pour développer en fait son propre leadership, je suis désolée pour le mot anglais, j'ai toujours bien du mal à trouver un autre, euh, vraiment à travailler en fait sa, sa force émancipatrice euh, et créer réellement son propre faire ensemble, ça reste, une... ça reste pas facile. Euh, du coup, aujourd'hui, pour toi, les enjeux, depuis ton expérience, depuis notre expérience, les enjeux euh, que sont les enjeux de gouvernance au sein des oasis Il y a vraiment quelque chose entre, pour moi, l'horizontalité, on, on dit souvent il y a l'horizontalité, la verticalité en fait et la profondeur, et pour moi dans les habitats groupés, il y a vraiment ça maximise en fait dans ces trois niveaux, donc en même temps comment on vient travailler l'équivalence au pouvoir, en même temps comment on vient aussi travailler quelque chose de l'ordre de, de l'efficacité et, et, et du rapport à un moment donné à, à la décision, à l'autorité aussi pour que les choses avancent et évidemment cette sphère de la profondeur. Et à des moments en fait je me demande si par rapport à nos, à nos profils, euh, alors, je veux dire un peu nos profils, c'est-à-dire des gens qui se mettent en route et, et qui souhaitent faire euh, autrement. Donc je, je, en tout cas, moi, c'est mon profil. Euh, Est-ce que vraiment, en fait, je suis capable d'accepter de la verticalité Est-ce que réellement, en fin de compte, je, je, je travaille en fait ma relation au pouvoir, ma relation à la décision, ma relation à l'autorité euh, Voilà, donc ça, pour moi, il y a un enjeu majeur en fait de, de venir. Euh, se questionner profondément en fait, sur sa relation au pouvoir. Et si tu avais une dernière petite question tu te poses un peu, euh, peut-être provocatrice, sur euh, vraiment ce qu'on se demande nous aujourd'hui quand on accompagne des habitats groupés, et on finira là-dessus parce qu'on est à plus de 5 minutes. Donc vous Il euh, y a quelque chose de... Est-ce que vraiment, en fait, il y a besoin d'une raison d'être euh, pour euh, créer ou pour euh, faire un habitat, euh, faire un oasis Et puis, vraiment, faut-il euh, de la gouvernance partagée Merci.